Les ambitions de talent sur le marché du cloud sont de devenir un des leaders du marché déjà français puis européen par les solutions que nous développons déjà sur la BI, le CRM et bientôt sur l'intelligence artificielle. Nous travaillons actuellement avec les solutions Salesforce et Informatica. Informatica talent c'est un mariage qui fonctionne parfaitement, c'est un mariage très complémentaire dans la vue du client. Les clients se retrouvent avec des données dans le cloud, chez eux, sur le big data, ils ont besoin d'un intégrateur qui les aide à fédérer ces données-là, ils ont besoin d'un outil qui soit un socle de management transversal. Et c'est ça qu'on propose. Le talent fait partie de nos euh, 3-4 partenaires stratégiques sur toute la division des comptes de tiers intermédiaire. L'avant-vente, la partie conseil, la partie B2B, B2C. Et donc Talent est vraiment un partenaire stratégique. L'arrivée du groupe Talent dans l'écosystème, c'est intéressant. Chez NSB, par exemple, déploie un projet multi-cloud multicloud. On est dans marketing cloud, analytics, service cloud, pour mieux servir de façon transverse une transformation numérique chez NSB en utilisant les solutions de Salesforce. Après un an et demi de travail avec Talent, ce que je constate, c'est qu'il y a une grande capacité d'écoute, une grande capacité de traduction des besoins des utilisateurs dans Salesforce et une grande flexibilité. Ce que j'ai découvert, c'est que nous étions capables également, avec les demandes assez pointues de nos utilisateurs en termes de d'innover et d'apporter des solutions extrêmement intéressantes du point de vue de l'organisation de l'entreprise. C'est une expérience extrêmement profitable au club militaire. Aujourd'hui on est reconnu comme un des partenaires stratégiques sur l'ensemble des cloud Salesforce, donc la partie sales, la partie service, la partie communities, la partie wave. Et on souhaite construire cette appétence technologique et cette volonté à construire les équipes mixtes pour pouvoir faire un vrai succès à ce partenariat. And together